Éternel mon Dieu, merci pour ta présence ce soir Éternel mon Dieu, toi qui m'as désigné ce soir Je te dis merci pour ta présence dans ce lieu Je te dis merci au oh, mon rempart Je te dis merci, Éternel mon Dieu Parce que lorsque nous sommes dans ta présence, Seigneur, nous sommes bénis Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus-Christ Merci, Éternel mon Dieu, parce que c'est un honneur, c'est un privilège de me tenir devant ta face. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, ô oh Yahweh Jiré. Père, c'est un honneur pour moi d'être là. C'est un privilège pour moi d'être là. Père, je me mets sous ton sang à l'instant. Je mets toute ma maison sous le sang de Christ. Je mets toute ma maison sous le sang de Christ, sous la protection du Saint-Esprit. Je mets cette plateforme éternelle, mon Dieu, sous ta protection. Gloire à ton nom, ô oh Jésus. Saint-Esprit, viens et visite-moi. Saint-Esprit, visite-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Afin que le souvenir de l'Éternel soit toujours présent en moi. Saint-Esprit, sois mon bouclier ce soir. Saint-Esprit, sois celui-là qui me parle ce soir de la part de l'Éternel. Afin que tout ce que je dis aux enfants de l'Éternel qui sont connectés, vienne effectivement du Saint-Esprit et que chaque âme soit gagnée, chaque âme soit touchée, et que ce que je vais dire répondre aux, beso répondre aux besoins, précis de chaque enfant de l'Éternel. Saint Esprit, mais continue de mettre en moi le souvenir de l'Éternel. Que le souvenir de l'Éternel ne me quitte pas. Qu'à chaque instant le souvenir de l'Éternel soit présent pour, dans, ma, dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon âme. Louange à toi, ô roi de gloire. Merci Yahweh. Merci Jésus. Merci Éternel, mon Dieu. Gloire à toi, ô Père Éternel. Merci Éternel, mon âme veut, me veut se souvenir à chaque instant de toi, partout où je me trouve, que mon âme se rende compte que je suis toujours avec toi et que tu es toujours avec moi, que tu me conduis par la main, lorsqu'il y a l'obscurité, tu es avec moi, lorsqu'il y a la lumière, tu es avec moi. Isaïe dit, dans Isaïe 60, il est écrit. Que le soleil, ce n'est plus le soleil qui va m'éclairer dans la journée. Ce n'est plus la lune qui va m'éclairer. Mais c'est toi, éternel, qui est ma lumière. C'est toi qui es ma lumière. Et lorsque tu es ma lumière, mon soleil ne s'éteint jamais. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je n'oublierai jamais, jamais, jamais, mon Dieu. Je n'oublierai jamais, mon Dieu. Je n'oublierai jamais, jamais, jamais, mon Dieu. Je n'oublierai jamais, mon Dieu. Je n'oublierai jamais, jamais, jamais, mon Dieu. Oh, je n'oublierai jamais, mon Dieu. Je n'oublierai jamais, jamais, jamais, mon Dieu. Je n'oublierai jamais mon Dieu. Je n'oublierai jamais, jamais. Papa Yahweh, je n'oublierai jamais mon Dieu. Je n'oublierai jamais, jamais, jamais mon Dieu. Je n'oublierai jamais mon Dieu. Seigneur, comment t'oublier Seigneur, comment ne pas se rappeler à chaque instant que tu es mon Dieu Comment ne pas se souvenir, Seigneur mon Dieu, de tes bienfaits Comment oublier, Seigneur mon Dieu, que c'est n'est pas ta grâce que je suis là Je n'oublierai jamais, jamais, jamais mon Dieu. Je n'oublierai jamais, mon Dieu. Je n'oublierai jamais, jamais, jamais mon Dieu. Je n'oublierai jamais, mon Dieu. I will never, never forget my Lord. Oh, I will never forget my Lord. I will never, never forget my Lord. I will never forget my Lord. Je n'oublierai jamais, jamais, Papa Yahweh. Oh, je n'oublierai, Papa Yahweh, Je n'oublierai jamais, jamais, jamais, mon Dieu. Je n'oublierai jamais, mon Dieu. Seigneur, je ne peux pas t'oublier. Je ne peux pas oublier ta grandeur. Je ne peux pas oublier que tu es assis sur son, ton trône. Je ne peux pas oublier que tu m'as sauvé. Je ne peux pas oublier, éternel, mon Dieu, tes bienfaits dans ma vie. Je ne peux jamais t'oublier, Père. Tu es Dieu, tu es au-delà de toute chose, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui as créé le ciel, c'est toi qui as créé la terre. C'est toi, éternel mon Dieu, qui as décidé où chaque chose doit se mettre. Et c'est toi qui as décidé que je vienne sur terre. Seigneur, avant que je vienne sur terre, déjà tu me connaissais. Tu avais tout planifié en ma faveur. Je te dis merci, Seigneur mon Dieu, parce que c'est toi qui me libères. C'est toi qui me libères de tout mal. Gloire à ton nom éternel. Merci au roi de gloire.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 Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, nos oh seigneurs. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, nos oh seigneurs. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton oh. amour nous environne, nos oh seigneurs. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, hauteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous émeutant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie.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 Bienvenue devant le trône de Papa Yahweh. À l'instant, bien-aimé, tu es présente ici, tu es présent ici, tu es devant le trône de ton papa et commence à voir ton papa assis sur, ton, sur son trône. Commence à expérimenter la grandeur de son trône, la, la, la puissance qui descend de son trône vers toi. Commence à expérimenter, bien-aimé, la grâce que tu as, de te tenir devant le trône de celui-là qui a créé le ciel et la terre, de celui-là qui a tout mis en place, de ce Dieu grand et victorieux, et de celui-là qui t'a aimé, qui lorsque l'humanité était en train d'être perdue, qui est venu lui-même souffrir en sacrifice pour toi et pour moi. Son sang a coulé. Imagine-le, de son trône il descend et il vient prendre ta place, ma place, sur cette croix, et il crie « Victoire », il crie « Tout est accompli ». Et bien aimé, sa parole dit qu'il descend dans le séjour des morts pour aller récupérer la clé du séjour des morts, pour que tout en toi vive, pour que tout ce qui était mort en toi reprenne vie, pour que tu aies le pouvoir sur la mort, pour que tu domines la mort, pour que devant toi, tout ce qui est mort puisse disparaître Pour que l'obscurité s'écarte de ton chemin Imagine ce Dieu, vois-le maintenant sur son trône Ce Dieu-là qui t'a aimé Qui est, oh, alléluia Et qui t'envoie le Saint-Esprit pour rester toujours en communion avec toi Bien aimé, à l'instant même le Saint-Esprit est présent le Saint-Esprit te remplit, le Saint-Esprit se manifeste en toi. Alléluia. Et dis au Saint-Esprit que tu viens pour l'adorer. Dis au Saint-Esprit que tu viens l'adorer. Alléluia. Je veux t'adorer oh Paraclet. Saint-Esprit vient et remplit ma vie. Je veux t'adorer, ô oh, paraclet Saint Esprit, viens et remplis ma vie. Je viens t'adorer, ô oh, paraclet Saint Esprit, viens. Et remplis ma vie. J'ai tout laissé pour t'adorer. Saint-Esprit vient et remplit ma vie. J'ai tout quitté pour t'adorer. Saint-Esprit vient et remplit ma vie J'ai tout quitté ce soir pour t'adorer Saint-Esprit vient et remplit ma vie J'ai tout abandonné ce soir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 T'adorer oh Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout laissé pour t'adorer. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oh, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi pour me bénir. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, toi seul est Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, toi seul est mon roi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi.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 Seigneur, il n'y a que toi Quand je regarde devant Il n'y a que toi Seigneur, il n'y a que toi Quand je regarde autour de moi Il n'y a que toi Yahweh, il n'y a que toi Il n'y a que toi Seigneur, il n'y a que toi au-dessus de moi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, dans les cieux, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, sur cette terre, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, sur les ailes du vent. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, tu es glorieux éternel, tu es merveilleux, Seigneur, tu es élevé au-dessus de tout. Oh Seigneur, sur ton trône, tout le monde se prosterne pour t'adorer. Je suis heureux, Seigneur, ce soir, de faire partie de ceux qui se prostènent pour t'adorer. Parce que tu es Dieu, parce que tu es digne d'être élevé, parce que ton nom est élevé au-dessus de tout nom. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Père éternel, je suis devant ton trône pour te louer, pour te proclamer, pour te magnifier, pour dire que tu es le seul Dieu. Alléluia. Il n'y a que toi, Yahweh. Il n'y a que toi. C'est toi qui m'as fait entrer en 2022. C'est toi, éternel, mon Dieu qui m'a consolé. C'est toi, éternel, mon Dieu, qui a déposé pour 2022 des trésors pour moi, rien que pour moi. Oh Seigneur, c'est toi qui me fais monter sur mes lieux élevés. C'est toi, éternel, mon Dieu, qui fais monter chaque adorateur, chaque adoratrice sur ses lieux élevés. Il n'y a que toi, Seigneur, mon Dieu. Et ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Seigneur, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le véritable, tu es l'unique Dieu. Ô oh, Père éternel, tu es le premier, tu es le dernier. Tu es celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Tu es celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Éternel, mon Dieu, tu es celui-là qui a ouvert pour moi dans le désert un chemin. Gloire à ton nom. Il n'y a que toi. « Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, mon Dieu, dans l'obscurité qui voulait m'envahir. Tu es celui-là qui s'est levé pour être ma lumière à toujours. Éternel, mon Dieu, cette lumière qui ne s'éteint jamais. Oh, Seigneur, tu t'es levé de ton trône pour moi. Tu éclaires ma vie, tu es la lumière du monde, tu es ma lumière. » Tu es la lumière de cette plateforme. Alléluia. Tu es celui, Seigneur mon Dieu, qui crie victoire maintenant. Tu es celui qui combat pour moi. Tu es celui qui éclaire ma vie. Alléluia. Tu es celui qui fait en sorte que dans cette vie, il n'y ait plus jamais d'obscurité. Tu es celui qui fait que 2022 est pour moi une année de lumière, une année éclairée, une année, oh Seigneur mon Dieu, de bénédiction, une année illuminée. Gloire à ton nom.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 Je peux l'attester. Je crois éternel, mon Dieu, que tu es ici. Oh Seigneur, mon Dieu, je crois en toi. Je crois en ta puissance. Je crois, Seigneur, mon Dieu, au pouvoir du sang de Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Merci pour ta présence, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Yahweh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oh, merci éternel mon Dieu, gloire à ton nom. Merci Seigneur mon Dieu, toi qui te tiens derrière ta parole toujours pour l'accomplir. Tu es celui-là qui dit, je suis au milieu de vous. Tu es celui-là qui dit, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. Seigneur mon Dieu, cette parole est vérité. Je crois que ta parole est vérité. Je la sers dans mon cœur. Je vis avec ta parole. Seigneur mon Dieu, je proclame que tout ce que tu dis est vérité dans ma vie. Je proclame que les bénédictions que tu as annoncées sur ma vie sont vérité et se concrétisent, que la gloire te revienne. Louange et honneur soit pour toi, ô oh Jésus. Merci pour ton onction qui nous visite. Merci éternel mon Dieu. Je crois qu'il y a victoire dans le sang de Jésus. Il s'est donné à la croix pour moi. Je crois qu'il y a puissance dans le sang de Jésus. Il s'est donné à la croix pour moi. Puissance, puissance, puissance dans le sang de Jésus. Victoire, victoire, victoire dans le sang de Jésus. Victoire, victoire. Victoire dans le sang de Jésus. Victoire, victoire. Victoire dans le sang de Jésus. Alléluia. Jésus te visite aujourd'hui. Bien-aimé, j'ai à cœur de te dire à l'instant que Christ te visite ce soir. Que le Saint-Esprit te visite ce soir. Jésus te visite aujourd'hui. Alléluia. Il te visite aujourd'hui. Jésus te visite aujourd'hui. Jésus te guérit aujourd'hui. Alléluia. Il te guérit aujourd'hui. Jésus te guérit aujourd'hui. Jésus te libère aujourd'hui. Là où tu te trouves, bien-aimé, reçois la visite du Saint-Esprit. Reçois la visite de l'Éternel là où tu te trouves. Jésus te restaure aujourd'hui. Alléluia. Possède-le. Il te restaure aujourd'hui. Jésus te restaure aujourd'hui. Jésus te bénit aujourd'hui. Oh, oh, oh, il te bénit aujourd'hui. Jésus te bénit aujourd'hui. Jésus te relève aujourd'hui. Il te relève aujourd'hui. Jésus te relève aujourd'hui. Jésus te libère aujourd'hui. Wow, oh, wow, oh, oh. il te libère aujourd'hui. Jésus, te libère aujourd'hui. Jésus, te restaure. Alléluia. Jésus, te restaure aujourd'hui, bien-aimé. Il te restaure aujourd'hui. Jésus, te restaure aujourd'hui. Jésus, te répond aujourd'hui, bien-aimé. Je ne sais pas de quoi tu as besoin de façon précise, mais laisse-moi te dire que Jésus est ta solution. Jésus te répond aujourd'hui Alléluia Il te répond aujourd'hui Jésus te répond aujourd'hui Jésus te répond aujourd'hui Alléluia Il te répond aujourd'hui Jésus te répond aujourd'hui Bien aimé Regarde ta réponse qui vient vers toi Regarde ta solution qui vient vers toi à travers les quatre vents Jésus te répond aujourd'hui. Oh, oh, oh, il te répond aujourd'hui. Jésus te répond aujourd'hui. Jésus te visite à l'instant. Alléluia. Il te visite à l'instant. Jésus te visite à l'instant. Bien-aimé, parle avec lui pendant qu'il te visite, pendant qu'il parcourt ta vie maintenant, pendant qu'il rentre dans ta maison. Pendant qu'il se tient là où tu te trouves, parle avec lui à l'instant. Ne reste pas la bouche fermée. Parle avec l'Éternel. Jésus te visite aujourd'hui. Il te visite aujourd'hui. Jésus te visite aujourd'hui. Jésus te visite aujourd'hui. Alléluia. Il te visite aujourd'hui. Jésus te visite aujourd'hui. Oh, Jésus te visite aujourd'hui. À l'instant, il te visite aujourd'hui. Jésus te visite aujourd'hui. Oh, Jésus te guérit à l'instant. Il te guérit à l'instant. Jésus te guérit à l'instant. Oh, ton miracle est en cours, il est là. Il te bénit à l'instant, Jésus se bénit à l'instant. Oh mon roi te visite à l'instant. Oh oh il oui, te visite à l'instant. Jésus te visite à l'instant. Oh Jésus te libère à l'instant. oh Il oui, te visite à l'instant. Jésus te libère à l'instant. Oh Jésus te restaure aujourd'hui. Alléluia. Il te restaure aujourd'hui. Jésus te restaure aujourd'hui Oh Jésus te restaure à l'instant mon frère Oh oh il te guérit à l'instant Jésus te bénit à l'instant Oh Jésus te guérit à l'instant ma soeur Oh oh il te guérit à l'instant Jésus te guérit à l'instant Je sais qu'il y a victoire dans le sang de Jésus il s'est donné à la croix pour moi je sais qu'il y a puissance dans le sang de Jésus Oh, il s'est donné à la croix pour moi victoire, victoire victoire dans le nom de Jésus victoire, victoire victoire dans le sang de Jésus puissance, puissance Puissance dans le sang de Jésus. Puissance, puissance. Puissance dans le sang de Jésus. Bien aimé, le sang là qui a coulé à la croix. Il y a une puissance dedans. Il y a un pouvoir dans ce sang. À l'instant même, reçois le sang de Christ. À l'instant même, proclame ta victoire dans le sang de Christ. Ce sang qui a coulé à Golgotha. Bien aimé, ce sang a coulé. Et quelqu'un, le roi de gloire, sur cette croix, il a dit tout est accompli. Alléluia Alléluia Il a tout disposé en ta faveur Il a tout disposé en ma faveur sur cette croix Et ce soir je suis venu pour t'annoncer Que Christ visite à l'instant Que le sang de Christ Je crois en son pouvoir Je crois au pouvoir du sang de Christ Dans ma vie, dans ma maison Pour chaque personne qui croit en Jésus Christ Je crois au pouvoir de son sang C'est pourquoi ce soir moi je veux l'adorer c'est pourquoi ce soir, moi, je veux le magnifier Alléluia Je veux Exprimer Mon désir Celui de t'adorer oui. Je veux t'exprimer Mon désir Celui de te magnifier Seigneur Tu mérites l'adoration je veux exprimer ce soir mon désir, celui de te proclamer. Yahweh. Je veux exprimer mon désir, celui de te lever, Seigneur. Je veux exprimer, Papa, mon désir, celui de t'adorer ce soir Bien aimé, nous sommes devant le trône Parle à ton Dieu Et dis-lui combien de fois ce soir Tu es là juste pour l'adorer Tu es là juste pour le glorifier Tu es là pour le louer Je veux exprimer Papa Mon désir Celui de t'adorer Ce soir Je veux Exprimer Yahweh mon désir, celui de t'élever, Seigneur. Je veux t'exprimer ce soir. Mon désir, celui de te proclamer Yahweh. Car tu es mon étendard, tu es Dieu, ma source de vie, tu es. Mon consolateur, tu es, tu es le dieu de gloire, tu es, tu es mon papa Yahweh, tu es, Alléluia, le lion de Juda, oh, tu es, l'étoile brillante du matin, oh, tu es, tu es le dieu de gloire, tu es, tu es le tout-puissant, tu es, tu es le véritable Dieu, tu es, tu es mon rédempteur, tu es, tu es mon rempart, oh, tu es, tu es mon bouclier, oh, tu es, alléluia, tu es ma victoire, oh, Yahweh, tu es mon papa, oh, tu es Tu es l'éternel Dieu, tu es Tu es mon libérateur, Yahweh Devant toi je me prosterne oh, tu es Tu es mon Yahya, oh, Yahweh Les cieux proclament ta grandeur les cieux proclament ton immensité Les cieux proclament tes louanges L'univers proclame ta grandeur La création proclame ta louange Tu es mon rédempteur, oh tu es Oh tu es mon papa, oh, oh tu es Tu es mon bouclier, oh, oh tu es tu mon libérateur, oh, tu es Tu es le tout-puissant, oh, en dehors de toi Il n'y a point de Dieu, oh, ya, yeah, yeah. Tu es le véritable, oh, tu es Tu es l'unique Dieu, tu es Tu es l'éternel Dieu, oh, yaya. Yeah, yeah. En dehors de toi, oh, il n'y a point de Dieu Laisse proclame tes louanges Laisse proclame que tu es Dieu L'univers proclame que tu es roi Oh l'univers proclame que tu es Dieu L'univers proclame que tu es sur le trône Ta parole me dit que tu es mon yaya. Oh tu es l'unique oh, mon yaya. Tu es mon Rédempteur, oh Yahweh Je veux t'exprimer ce soir Mon désir Celui de te proclamer, Yahweh Je veux exprimer ce soir Mon désir Celui de t'élever, Yahweh Oh, je veux exprimer, Yahweh Mon désir celui de te louer ce soir. Oh je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, ya, car tu es comme un étendard. Oh tu es, Dieu le Dieu glorieux, oh tu es, oh tu es mon papa, oh ya, que quelle tu es mon oh Seigneur, mon Dieu. Tu es l'Éternel Dieu. Et tu es que celui qui se lève pour moi. Tu es mon soleil, oh. Tu es tu es ma lumière, oh. Yeah, yeah. Tu es l'Éternel Dieu, Jésus. Tu es mon papa, oh Yahweh. Yeah. Alléluia, gloire à l'Éternel. Seigneur mon Dieu, je n'ai point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher devant ta face. Seigneur mon Dieu, tu es celui sur qui je m'appuie et tu es mon refuge. Alléluia. Seigneur mon Dieu, quand le mal veut m'environner, c'est en toi que je me confie. C'est en toi que je me réfugie et personne ne peut m'atteindre parce que je suis en toi. Parce que je suis caché en toi, Père. Louange à toi, honneur à toi. Toi le Dieu glorieux, toi le Dieu victorieux Alléluia Fils de David Fils de David pouvait dire Seigneur mon Dieu, Bartimée. Fils de David, aie pitié de moi Père éternel Moi, tu as eu pitié de moi avant même que je ne sois conçu Et c'est pourquoi je suis convaincu Que devant ta face Je n'ai plus rien à craindre Alléluia, gloire à Jésus Bien-aimé, j'aimerais partager avec vous Un passage qui m'a béni en, début, en ce début d'année. Je vous invite à prendre avec moi Ephésiens. Ephésiens chapitre 1. Alléluia. Je vous invite à prendre avec moi et de noter Ephésiens chapitre 1 du verset 3 au verset 13. Alléluia. Alléluia. Ephésiens chapitre 1, verset 3 à 13. Je lis la parole de Dieu. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu est claire dans ce verset. Le Dieu que nous adorons, le Dieu pour lequel toi et moi nous sommes connectés tous les soirs. La parole de Dieu dit que ce Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. bien aimé il nous a déjà bénis. C'est-à-dire, il n'a pas attendu même que nous arrivions. Il nous a déjà bénis, alléluia, de toute bénédiction spirituelle. Il n'a pas trié les bénédictions. Il n'a pas choisi des bénédictions. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu dit, toute bénédiction spirituelle, alléluia, toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En Christ. Alléluia. Alors, bien aimé, ne limite pas la main de Dieu dans ta vie. Ne limite pas les bénédictions de Dieu dans ta vie. Ne limite pas la gloire de Dieu dans ta vie. La, sa parole a dit toute bénédiction spirituelle. Ces bénédictions sont à toi. C'est pourquoi, bien aimé, puisque la parole de Dieu dit qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Notre prière, ce soit, Seigneur, que la terre soit comme le ciel. Seigneur, que ton règne arrive. Seigneur, que... Oh, alléluia. Seigneur, mon Dieu, que ton règne vienne. Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, mon Dieu, que les bénédictions dont tu nous as bénis dans les lieux spirituels, Seigneur, là-bas, dans les lieux célestes, que, Seigneur, mon Dieu, ces bénédictions me rejoignent là sur terre et que je les possède et que cela soit concrétisé au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, éternel, mon Dieu, de m'avoir déjà béni de toute bénédiction spirituelle. Alléluia. Je lis encore la parole de Dieu, verset 4. En lui... « Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » Bien-aimé, tu es élu de Dieu. En lui, en Christ, la parole de Dieu dit que Dieu t'avait déjà élu avant la fondation du monde. Est-ce que ce n'est pas merveilleux, ça ?« Avant la fondation du monde, toi et moi avons été déjà élus pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » C'est pourquoi le sang de Christ est versé pour nous. Le sang de Christ est venu, alléluia, pour nous justifier. C'est pourquoi ce soir, bien aimé le cantique qui me vient à l'instant à cœur. Sans le sang de Jésus, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je ne suis rien dans ce monde. Sans son sang versé au, je ne suis rien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 « Je ne suis rien dans ce monde, sans ton sang verser Jésus, je ne suis rien dans ce monde. » Merci éternel mon Dieu. Je poursuis la lecture de la parole de Dieu au verset 5 il est dit. « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. » par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Alléluia Et je poursuis pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisé dans le bien-aimé. Alléluia Bien-aimé, est-ce que ce n'est pas merveilleux, ça La parole de Dieu dit que Dieu nous a prédestinés. Prédestinés, ça veut dire prédestinés. Prédestinés, ça veut dire que avant que tu ne viennes, tu avais déjà été élu. J'avais déjà été choisi. Il t'a prédestiné, il m'a prédestiné à être son enfant d'adoption par Jésus-Christ. Je suis heureux d'être l'enfant de Dieu pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisé dans le bien-aimé. Bien-aimé, la parole de Dieu te dit ce soir que tu es favorisé. Alléluia, tu es favorisé. Mais ce n'est pas parce que « Tu es venu, tu es né de telle personne, ce n'est pas parce que je m'appelle Zamblé, ce n'est rien de tout ça. » Il dit, « Alléluia, il avait déjà décidé ça. Il avait déjà décidé, il a prédestiné il, que j'étais déjà une favorisée. Je, alléluia, je suis, je suis une, un produit de la faveur de Dieu en Jésus-Christ. Il m'a prédestiné à être son enfant. » Il y a des personnes qui ne sont pas enfants de Dieu qui ont, pas, qui ont décidé que en Jésus-Christ, Jésus les intéresse pas, tout ça là c'est n'importe quoi, et tout ça, c'est que, bien aimé, pour le moment, la temps n'est pas arrivé, mais nous, nous avons la grâce, alléluia, nous avons la grâce de célébrer la gloire de la grâce de notre Dieu, nous avons la grâce, alléluia, de nous reconnaître aujourd'hui comme enfants de Dieu, nous avons accepté Jésus-Christ, ça veut dire que nous là, il nous avait effectivement prédestinés, et la faveur de Dieu est sur nous, alléluia. Seigneur, mon Dieu, ta faveur est sur moi. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à leur terre. Elles se renouvellent chaque matin. Oh Seigneur, puisse tu faire de telle sorte que les personnes qui n'ont jamais entendu parler de toi, les personnes qui ne t'ont pas encore accepté, t'acceptent. Parce que Seigneur mon Dieu, tes bontés sont pour nous tous. Tes bontés sont disponibles. Merci Seigneur d'avoir fait de moi ta chouchou. Merci d'avoir fait de moi ton enfant. Et Seigneur mon Dieu, ce que tu veux, c'est que je célèbre ta gloire. Alléluia. Ta parole dit que j'ai été prédestiné pour célébrer la gloire de ta grâce. La grâce dont tu m'as favorisé en Christ. Alléluia, bien aimé, est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends que l'Éternel, il t'a fait cette faveur, il t'a prédestiné, il a décidé que tu sois son enfant, c'est pour célébrer la gloire de sa grâce. cest à dire que la grâce de Dieu est déjà sur toi. La grâce de Dieu est sur toi, tu es une personne favorisée. La faveur de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est tombée sur moi. « La grâce de Dieu est tombée sur moi est » Est-ce que tu peux le chanter Est-ce que tu peux le vivre ?« La grâce de Dieu est tombée sur moi »« La grâce de Dieu est tombée sur moi » Alléluia, gloire à Jésus Au verset 7, il est écrit « En lui, nous avons la rédemption par son sang Le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce Que Dieu a répondu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant des, le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous fait connaître le mystère de sa volonté. Sa volonté pour toi et pour moi, c'est que nous soyons sauvés. Sa volonté pour toi et pour moi, c'est que nous soyons bénis. C'est que nous ayons la victoire en tout temps. Alléluia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 Alléluia, lorsque le les temps serait accompli De réunir toutes choses en, en, en Christ Celles qui sont dans les cieux Et celles qui sont sur la terre Bien aimé, je crois que pour toi et pour moi Le temps est arrivé Le temps est arrivé le, Alléluia, le temps est arrivé Les choses que Dieu a disposées Pour toi et pour moi, bien aimé Le temps est arrivé Il a dit dans sa parole Qu'il est mère exécution lorsque le temps serait accompli Gloire à Jésus Merci éternel mon Dieu parce que je crois que je suis dans ton accomplissement. Je crois que je suis dans ton temps. Je crois que les personnes qui sont là pour t'adorer, pour te célébrer, pour te magnifier, pour reconnaître qu'il n'y a point de Dieu que toi, pour ces personnes, là Seigneur mon Dieu, le temps est accompli. Le temps est arrivé pour que tu mettes à exécution le bienveillant dessein que tu avais formé en toi-même pour nous, éternel, mon Dieu. Gloire à ton nom. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestiné, suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Alléluia La parole de Dieu est que nous sommes devenus héritiers. Oh, gloire à Jésus Nous sommes devenus héritiers selon le plan de Dieu. Alléluia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 Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire Alléluia, je suis cohéritière avec Christ. Bien-aimé, je suis, alléluia, je suis dans la faveur de Christ. Et le Saint-Esprit est venu sceller ce que Dieu m'avait promis. Alléluia, la présence du Saint-Esprit avec nous, chaque jour, c'est la preuve, c'est le gage de notre héritage. Pour la rédemption, alléluia. Pour notre rédemption, alléluia. Parce que Dieu nous a, nous a disposés, il nous a adoptés comme ses enfants pour que nous venions manifester sa gloire. Bien-aimé, je suis scellé par le Saint-Esprit. Tu es scellé par le Saint-Esprit. Gloire à ton nom, Jésus. Merci éternel, mon Dieu. Éternel Dieu, nous te louons. Éternel Dieu, nous te louons. C'est par ta grâce que nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. C'est par ta grâce. Que nous te louons, c'est pas ta grâce que nous t'adorons, c'est pas ta grâce, c'est pas plus grâce, éternel mon Dieu. Merci de m'avoir prédestiné, merci de m'avoir adopté. Merci, éternel, merci Jésus Christ, merci Jésus Christ, merci Jésus, oh d'avoir accepté de te sacrifier pour que je rentre dans le plan de Dieu. Merci de t'être sacrifié pour moi, merci d'avoir décidé cela avant que je ne sois conçu. Merci, éternel mon Dieu, ce soir. Ce que je veux, Seigneur mon Dieu, c'est te manifester ma gratitude. Ce que je veux t'exprimer ce soir, c'est te manifester mon amour pour toi. C'est de te manifester, Seigneur mon Dieu, le fait que je t'adore. Alléluia. On aura l'agneau. On aura l'agneau. Oh. L'agneau, Seigneur, ta parole me dit à l'instant que tout pouvoir Tout pouvoir, tu nous as donné tout pouvoir en Jésus-Christ Alléluia, tout pouvoir C'est pourquoi, Père Éternel, ce que tu nous demandes en 2020, c'est d'exercer notre pouvoir Ce que je, Seigneur mon Dieu, ce que tu me mets à l'esprit à l'instant c'est le dis à tes enfants qu'en 2022, tu t'attends à ce que nous exercions notre pouvoir Oh Père Éternel, je me souviens de Josué Qui a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon Oh Père, le soleil s'est arrêté. Le soleil a suspendu sa course. Merci Seigneur mon Dieu pour le pouvoir que tu me donnes. Merci Jésus-Christ pour le pouvoir. Ma lumière ne, ne va plus jamais s'éteindre. Ma lumière ne va plus jamais s'éteindre. Alléluia. Le ciel ne va plus s'obscurcir pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Merci Éternel, mon Dieu, pour le pouvoir que tu m'as donné. En 2020, Seigneur, mon Dieu, je veux exercer ce pouvoir, ce pouvoir d'enfant de Dieu, ce pouvoir de cohéritière. Seigneur, mon Dieu, que ton nom soit élevé. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur Éternel. Seigneur, je lis dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, Genèse 41, Genèse chapitre 41 au verset 49. Genèse 41 verset 49 Seigneur mon Dieu c'est merveilleux Quand on est élu par toi Quand on est choisi par toi Tu fais des choses extraordinaires Ce que tu nous demandes c'est d'exercer notre pouvoir Ta parole dit Genèse 41 verset 49 Joseph amassa du blé Comme le sable de la mer En quantité si considérable Que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Ah, Seigneur, on peut faire ça. Alléluia. Parole, ta parole dit que Joseph a tellement amassé qu'on a cessé de compter même ce qu'il avait, parce qu'il n'y avait plus de nombre. Seigneur, tes bénédictions sont illimitées. Tes bénédictions sont illimitées. Et Joseph avait compris ton pour le pouvoir que tu lui avais donné. Et il a exercé ce pouvoir. Parce que, Seigneur mon Dieu, dans l'Écriture précédemment, il a été dit que Joseph a exercé la sagesse. Il a parlé à Pharaon, il a dit des choses à Pharaon. L'éternel lui annonce qu'il y aura sept années d'abondance et après ça, il y aura la famine, il y aura sept années de famine. Et il dit à Pharaon, « Pharaon, pour ne pas que nous subissions la famine, voici ce que je te demande. Il faut établir des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les, les sept années d'abondance, de telle sorte que lorsque la famine va arriver, nous ayons suffisamment de, de réserves pour ne pas que notre le pays soit consumé par la famine. Bien aimé, la sagesse de Dieu, il a manifesté cette sagesse et par rapport à ça, le pharaon lui a donné le pouvoir sur l'Égypte, de telle sorte que la parole de Dieu dit que le pharaon a même donné l'ordre que quand Joseph passe, les gens les gens s'inclinaient même quand il passait. Alléluia. Il, était, il lui a donné le pouvoir. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais de ton pouvoir Qu'est-ce que tu fais de ton pouvoir Le Seigneur l'a béni parce qu'il a, il a exercé la sagesse et l'intelligence que Dieu a mis à sa disposition. Il a manifesté, il a exercé au point où il a amassé des trésors jusqu'à ce que la parole de Dieu dise. La parole de Dieu dit On ne pouvait plus compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Alléluia Bien aimé Je pense que ce que Joseph a connu aujourd'hui, là je dis que moi aussi je suis propriétaire de ça. Moi aussi, éternel mon Dieu, ce que tu as fait pour Joseph moi aussi, je crois que tu le fais pour moi. Seigneur m'a dit, si ça a été possible dans la vie de Joseph... C'est que c'est possible aussi dans ma vie Si ça a été possible dans la vie de ton enfant Seigneur mon Dieu Il n'était même pas dans son pays d'origine Seigneur tu l'avais transporté ailleurs Tu as fait venir à lui les trésors des nations Éternel mon Dieu Ce que tu as fait pour Joseph hier Je crois que moi la cohérité en Christ Je possède également cela Le pouvoir illimité Oh Seigneur les trésors illimités Sont également à ma disposition Honneur à toi oh roi de gloire Merci Seigneur mon Dieu À part toi il n'y a point de Dieu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 Exerce ton pouvoir en 2022, ne t'assois pas comme ça. Il faut manifester la gloire de Dieu. Il faut exercer le pouvoir que Dieu t'a donné. Parce que c'est à partir de là que tu vas entrer dans les bénédictions illimitées de Dieu. C'est à partir de là que tu vas posséder ce que Dieu a mis à ta disposition. Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu glorieux, tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Bien aimé, lève-toi pour posséder. Lève-toi pour posséder. Parle, confesse, possède, concrétise. Parce que Dieu a prévu pour 2022 pour toi sa grâce infinie, ses bénédictions illimitées. Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Bien-aimé, lève la voix ce soir et invoque Dieu. Lève la voix ce soir et adore ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur. Adore ton Dieu. Élève ton âme vers lui. Élève ton cœur vers lui. Élève ton esprit vers lui. Alléluia. Jésus. M'aimer s'élève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, ma voix s'élève vers toi pour t'adorer. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus.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 Seigneur, tu es assis sur ton trône Comment ne pas se prosterner devant toi Comment ne pas s'incliner devant ta souveraineté Comment ne pas accepter que tu es l'unique Dieu Que tu es le véritable Lorsque tous les cieux proclament ta gloire Lorsque les anges se prosternent à tes pieds Comment, Seigneur mon Dieu, ne pas se prosterner aussi et t'adorer Comment ne pas te magnifier Alléluia Les cieux Proclame ta gloire au ressuscité. Agneau immolé. Oh Seigneur mon Dieu. C'est toi qui nous as consacrés à Dieu. C'est toi qui nous as relevé. Tu es notre agneau. Tu es l'agneau immolé. Seigneur, c'est toi qui t'es donné pour moi sur cette croix. Tu es Dieu en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Gloire à ton nom, Père éternel. Gloire à ton nom, ô oh, Yahweh j'irai. Gloire à ton nom, lion de la tribu de Judas. Gloire à ton nom, dont toi dont le nom est je suis. Gloire à ton nom, toi qui es le Dieu d'éternité. Gloire à ton nom, toi qui me bénis de façon illimitée. Gloire à ton nom, toi qui me donnes un pouvoir illimité. Toi qui me fais cohéritière avec Christ. Toi qui me fais cohéritière. Gloire à ton nom. Alléluia. Je te glorifierai. Je te lèverai, Père.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 « Toujours je chanterai, Jésus, ce nom qui sauve. » Seigneur, tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu qui ne m'abandonne pas. Tu es le Dieu qui m'a fait traverser 2021 pour arriver à 2022. Tu es le Dieu qui me dit ce soir que tu as mis à ma disposition un pouvoir. Tu es le Dieu qui me demande ce soir et qui demande à tes enfants ce soir d'exercer leur pouvoir en 2022. Pour concrétiser, Seigneur mon Dieu, ta puissance et ta gloire. Pour concrétiser ce, les trésors, pour posséder les trésors que tu as mis à notre disposition. Merci éternel mon Dieu. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma croix, toujours je chanterai, Jésus, ce nom qui sauve. Seigneur, je veux glorifier ton nom, je veux chanter ton nom, je veux chanter ta magnificence, parce que tu me montres ce soir que je suis, je descends de toi. Seigneur, tu m'as donné du sang royal. Tu as prévu pour moi une destinée royale. Tu m'as prédestiné à régner. Tu m'as prédestiné à dominer. Tu m'as prédestiné à être cohéritier. Tu m'as prédestiné, Seigneur mon Dieu. Et tu m'as prédestiné, Seigneur, à posséder mon héritage. Tu m'as prédestiné Seigneur pour 2022 tu as déjà tout accompli ton sang a coulé, ton sang se répand sur 2022 et me donne de posséder merci éternel mon Dieu pour la sagesse que tu me donnes, merci père éternel pour l'intelligence que tu mets à ma disposition merci éternel mon Dieu parce que tu me donnes en 2022 de manifester la sagesse que tu as mis à ma disposition pour posséder les trésors du pays pour posséder les trésors des nations parce que père éternel selon ta parole mes portes seront ouvertes jour et nuit, elles ne seront point fermées pour laisser entrer chez moi les, les trésors des nations Pour me laisser posséder les trésors des nations Pour que ta lumière sur ma vie Ne s'éteigne jamais Parce que Dieu tu n'es pas une lumière qui s'éteint Comme le soleil qui se lève et qui se couche C'est toi qui ordonne au soleil De se lever et de se coucher Mais toi éternel lorsque tu es ma lumière Tu es une lumière qui ne s'éteint jamais Parce que tu es une lumière éternelle Sur ma vie, gloire à ton nom Je te glorifierai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 Jésus, ce nom qui sauve, je te glorifierai et je t'exalterai. Je te proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, Yahweh, je porterai ma croix Toujours je chanterai, Jésus, ce nom qui sauve. Seigneur, c'est une grâce d'être prédestiné par l'éternel. C'est une grâce d'être prédestiné par toi. Toi qui ne partage pas ton pouvoir avec qui que ce soit. Toi qui n'as pas lutté pour être là où tu es. Seigneur mon Dieu, toi qui étais là avant le commencement. Toi qui as créé toute chose, Toi qui as établi toute chose Et qui m'a fait la grâce de me prédestiner que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Oh Seigneur mon Dieu, j'aime ton nom, et j'aime me prosterner devant toi. J'aime me mettre sur le pan de ta robe. Je touche le pan de ta robe ce soir, et je sais que tu me visites. Oh Seigneur mon Dieu, je touche le pan de ta robe. Je suis couché sur le pan de ta robe. Je suis prosterné sur le pan de ta robe, et je crois éternel mon Dieu, comme pour cette femme qui perdait du sang. Oh Seigneur mon Dieu, qui cherchait à toucher ton vêtement. Je crois que moi qui suis couché sur le pan de ta robe, j'obtiens tout en 2022, parce que je je suis couché, je suis déjà sur le pan de ta robe. Oh Seigneur mon Dieu, je suis déjà emballé dans le pan de ta robe. Que ton nom soit élevé au oh, roi de gloire. Que ton nom soit magnifié sur ma vie. Oh Seigneur étoile brillante du matin, que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Oh Père éternel, que je proclame ton nom en 2022. Lorsque j'ai dit « je porterai ma croix », c'est pour montrer, Seigneur, que partout où je vais, c'est la croix de Christ qui est mon bouclier. C'est la croix de Christ qui est mon rempart. C'est la croix de Christ qui est mon refuge. C'est la, la croix de Christ qui est ma faveur. C'est la croix de Christ qui m'appartient. C'est la croix de Christ qui a fait de moi ce que je suis. Sans cette croix, je ne suis rien. Sans le sang de Christ, je ne suis rien. Et partout où je vais, Seigneur, je n'ai pas honte de proclamer que je suis enfant de Dieu. Que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Par Christ. Je suis enfant de Dieu, que le sang de Christ a coulé pour moi. Éternel ma bannière, éternel ma bannière. Alléluia, gloire à ton nom, auteur de ma joie. Gloire à ton nom, oh, toi qui m'as sauvé. Gloire à ton nom, lion de la tribu de Judas. Gloire à ton nom, oh, Elohim. Merci, Seigneur. Merci, Yahweh, Jireh. Merci, Éternel, mon Dieu. Ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient. Je m'abandonne à toi en 2022. Je m'abandonne à toi. Remplis-moi de ta sagesse. Remplis-moi de ton intelligence. Et donne-moi la force de proclamer. Donne-moi la force de le manifester. Louange, à toi pour toi. Merci, oh, Yahweh, Jireh. Béni soit ton Seigneur. Alléluia, gloire à toi Seigneur Alléluia, merci Jésus Louange à toi Père Oh Père éternel, je vais terminer ce soir En proclamant ton nom Je veux terminer ce soir En magnifiant ton nom Alléluia Ton nom est Jéhovah Ton nom est Elohim Au son de ta voix Tous genoux fléchis au son de ta voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha et Omega. Il n'y a point d'autre. Que toi, Seigneur, je reconnais qu'il n'y a point d'autre que toi. Je reconnais qu'il n'y a point d'autre que toi. Enfant de Dieu bien-aimé, aujourd'hui ce n'était pas moi qui étais programmé, mais lorsque euh, j'ai reçu le message de Béatrice ce soir pour me dire vas-y, j'ai dit Seigneur, c'est une grâce de te célébrer c'est une grâce de conduire l'adoration. C'est une grâce de te célébrer, de parler de toi. C'est une grâce de se laisser utiliser comme un instrument parce que c'est une faveur que tu me fais. Et je suis convaincu, Seigneur mon Dieu, que tout ça tout ça, tout, tout ce temps que nous prenons pour venir conduire, pour venir t'adorer, Seigneur mon Dieu, je sais que tu ne laisses personne, Seigneur mon Dieu, impayé. Seigneur, avec nous, Seigneur, tu n'as aucune facture impayée. Je suis convaincu que, Seigneur mon Dieu, tu fais des choses merveilleuses dans ma vie. Oh Seigneur mon Dieu, je suis heureuse de venir t'adorer chaque fois que je suis appelé, même quand je n'étais pas préparé. Et ce soir, je me suis mise à je dis, Seigneur, je ne vais même pas chercher à me préparer de façon humaine. Parce que toi-même, tu vas conduire toutes choses. Toi-même, tu vas me parler. Toi-même, tu vas parler à tes enfants. Merci Seigneur pour ce que tu as dit à tes enfants. Merci éternel mon Dieu parce que tu as montré à tes enfants ce soir que tes enfants ont l'assurance de ton salut. Merci éternel mon Dieu parce qu'en dehors de toi Père, tes enfants n'ont personne vers qui aller. Merci Seigneur parce que tu as accompli Seigneur ce que tu as prévu dans notre destinée en 2022. Merci pour ta sagesse qui habite chaque personne. Merci éternel mon Dieu pour ta gloire qui s'élève sur chaque personne. Merci éternel mon Dieu pour ta lumière qui est élevée. Même lorsqu'il y aura l'obscurité sur la terre sur nous éternel mon Dieu ta lumière s'élever et nous possédons Seigneur mon Dieu ce que tu as prévu, merci éternel mon Dieu que ton nom soit élevé bientôt le 11 avril le 11 avril, nous allons encore, Éternel mon Dieu, nous retrouver physiquement pour te célébrer, pour te magnifier, pour surtout rendre témoignage de toi. Parce que ce 11 avril, Seigneur mon Dieu, qui arrive, le 11 avril 2022, c'est une journée de témoignage. Nous allons le faire le 10 avril parce que le 11 avril tombe un lundi. Alors le 10 avril, dans l'après-midi, nous allons encore nous retrouver, Éternel mon Dieu, cette fois-ci pour rendre que des témoignages, pour rendre témoignage et t'adorer. Parce que je sais que tu as fait des choses pour nous depuis 2021. Je sais que tu as fait des choses magnifiques. Seigneur mon Dieu, chaque personne sait. Nous avons entendu beaucoup de témoignages, mais nous croyons qu'il y en aura encore. Nous croyons qu'il y en aura encore et que le 10 avril, lorsque nous allons nous retrouver pour, Seigneur mon Dieu, faire encore le deuxième anniversaire de cette plateforme, tu seras avec nous et nous allons témoigner de toi. Nous parlerons de toi. Nous célébrerons ton nom. Au nom puissant de Jésus, louange à toi, oh gloire à ton nom. Merci éternel mon Dieu. Merci oh Papa Yahweh. Merci Jésus Christ. J'ai l'assurance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 Seigneur, mon histoire avec toi, ce n'est pas une petite histoire. Nous venons de loin. C'est mon histoire, Yahweh. C'est la mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, Yahweh. C'est la mon chant que bâché qu'élégante louez mon sauveur à chaque instant Seigneur 2022 je proclame que je vais te louer à chaque instant c'est mon histoire c'est la mon champ. louez mon sauveur à chaque instant c'est mon histoire c'est la moche, récamachée que les mon Sauveur, à chaque instant, c'est mon histoire, c'est mon histoire, avec papa, Yahweh, oui, c'est mon histoire. Je proclamerai le nom de l'Éternel. Je proclamerai la gloire de l'Éternel. Je témoignerai de la puissance de Dieu. Je témoignerai de l'amour de Dieu. Je témoignerai des miracles de Dieu dans ma vie. Je témoignerai en 2022, à chaque instant, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Je témoignerai, je témoignerai, enfant de Dieu. Tu témoigneras, confesse que tu témoigneras. Confesse que tu glorifieras. Confesse que tu proclameras la gloire de Dieu dans ta vie. Confesse, confesse-le maintenant. L'éternel te visite. À l'instant, proclame que tu témoigneras. Que tu témoigneras que ta vie a changé que ta vie a changé par la grâce de Dieu que ta vie a changé que ta vie a changé alléluia proclame que tu témoigneras moi je témoignerai de la puissance de mon Dieu je témoignerai de la gloire de mon Dieu je témoignerai de celui qui est assis sur le trône je témoignerai de celui qui est assis sur le trône je témoignerai que Jésus s'est levé pour moi je témoignerai que la gloire de Dieu est sur ma vie je témoignerai je témoignerai que mon soleil brille, Je témoignerai que la gloire de Dieu s'est levée sur ma vie, Je témoignerai, je témoignerai, Je témoignerai de Jésus, Ah, oh, je témoignerai, Alléluia, je témoignerai de Dieu, Je témoignerai de Yahweh, Je témoignerai du Saint-Esprit, Je témoignerai de la gloire de Dieu, Je témoignerai, Je témoignerai, c'est là mon histoire, C'est là mon histoire, Mon histoire de 2022, C'est une histoire d'amour, C'est une histoire de de victoire, c'est une histoire de gloire c'est une histoire de magnificence à Dieu, c'est une histoire glorieuse c'est une histoire bénie, c'est une histoire lumineuse, c'est une histoire de gloire, c'est mon histoire Yahweh c'est la mon chant, oh Jésus louez mon sauveur à chaque instant c'est mon histoire, oh, Yahweh, c'est là mon chant. Oh, merci pour ta présence. Louez mon sauveur à chaque instant. Bien aimé, si on t'appelle en 2022 pour te dire, viens conduire l'adoration, ne recule pas. N'hésite pas, oh ne permets pas que la parole de Dieu qui dit que s'il n'y a personne pour le louer, il va susciter des pierres. Non, non, non, il ne va pas susciter des pierres, parce que nous sommes là pour l'adorer, parce que nous sommes là pour conduire l'adoration, parce que nous sommes là pour entraîner les autres dans l'adoration. Loué soit mon Dieu, parce que 2022, alléluia, je témoignerai de la puissance de mon Dieu. Gloire à toi Jésus, je t'adore oh mon Dieu, béni soit ton nom, louange à toi Père. Merci Seigneur, parce que Seigneur, ce que tu nous as dit ce soir est scellé dans le sang de Christ. Merci pour ta sagesse que tu nous donnes. Merci pour ton, pour ton intelligence que tu mets en nous, que nous devons manifester en 2022 pour rentrer dans ta gloire, pour rentrer dans la concrétisation de ta parole, pour rentrer dans la manifestation de ce que tu as déposé en nous depuis avant que nous ne soyons conçus. Ce que tu avais planifié, nous possédons cela en 2022. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, Amen et Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse abondamment. Manifeste la gloire de Dieu en 2022. Amen.